Nouvel épisode avec Marc-Antoine Dieu, avocat chez Constellation sur Paris. Vous travaillez sur toute la France, tiens, première, euh, première question, aucun problème au niveau des placements. Toute l'Europe à bilingue les, les, Toute la, la, la alors, numérique, pratiquement tous les textes sont des textes européens, sauf la crypto. Où à un moment, la crypto, euh, ça va toucher à la sécurité nationale, la défense nationale. Donc là, il y a une réglementation qui est pays par pays. Mais sinon, l'encadrement, les, les prestataires de, de services de confiance crypto, c'est un texte européen. Donc, on a, on a une législation qui est très harmonisée. Alors, c'est pays par pays, mais quand même, si on fait un truc en France et que derrière l'Europe, fait un truc au-dessus, il faut que le truc de l'Europe redescende sur la France, non Parce que la hiérarchie de la loi fait que euh, vous êtes gentil avec votre loi, mais on est au-dessus. Bah, L'exemple du RGPD, c'est uniforme pour les 27 états membres puisque les anglais partent et il y a des options pays par pays mais 95% du texte c'est un texte européen qui s'appliquera de la même manière d'accord dans cette vidéo, on va aborder un peu plus l'aspect crypto qui est quand même une spécialité particulière. C'est difficile, moi qui le sais, qui est dans le côté un peu youtubeur, un peu entrepreneur, un peu tout ça, pour trouver des comptables, des juristes, ou en tout cas tout ce qu'on a besoin quand on monte une entreprise comme autre profession en association qui parle cette langue, j'ai envie de dire, parce que c'est presque une langue à part, la crypto-monnaie et la blockchain, l'un avec l'une ou pas. Du coup, euh, toi, c'est un sujet que tu maîtrises, c'est un sujet qui t'intéresse en tout cas. C'est un sujet sur lequel tu, tu pitches même dessus. Tu fais, tu fais des conférences, donc euh, l'égal Tech Crypto. Euh, as, tu as cumulé les trois. Quelle va être, j'ai envie de te poser cette question, les, les nouvelles problématiques, les nouveaux problèmes et les nouvelles solutions, parce qu'on ne peut pas amener que des problèmes, sinon ce serait dommage, euh, va amener la blockchain et les cryptos, projets, monnaies, actifs, tu appelles ça comme tu veux, euh, dans le droit, qui est responsable quand c'est un contrat dans une blockchain qui fait le truc, qui est stocké dans le monde entier. Tu vois, il y, y a des vraies questions qui se posent là-dessus. Alors, et ce qu'il faut comprendre c'est d'abord la blockchain, c'est euh, un protocole, donc c'est juste un accord, une manière dont on va prendre de la data la certifier puis ensuite on voit ce qu'on peut en faire. Dire, résumer euh, la crypto ou la blockchain à Bitcoin, hein, c'est n'est pas vrai. Bitcoin, c'est une application très particulière, quasi unique d'ailleurs. Bon, il y a d'autres crypto-monnaies, mais enfin, comme c'était la première et que c'est celle qui marche le mieux, c'est celle de, de, dont on parle le plus. Mais la partie crypto-monnaie Bitcoin, ça s'analyse à part, c'est quoi C'est j'ai euh, des tokens, je décide qui s'appellent des bitcoins, je décide de transférer euh, des tokens, pas plus que ce que j'en ai. Il n'y a pas de découvert hein, chez Bitcoin. Hein. C'est si j'en ai 8, euh, je, je vais en transférer suis, forcément une boîte sur quelque sur quelque qui arrivera à t'inventer le découvert crypto. Ça, ça, on verra après. Mais en tout cas, le protocole Bitcoin, euh, la, la blockchain Bitcoin, euh, ne permet pas... Euh, c'est vraiment un, dans, dans le smart contract, parce que c'est un smart contract unique sur, euh, sur Bitcoin, on ne peut pas dépenser plus qu'on a. Alors, toi, tu oses employer le mot smart contract sur la définition du Bitcoin. Donc bien sur la définition et pas à l'intérieur du, du Oui, du parce Bitcoin. que c'est comme ça que ça marche. La blockchain, ça ne sert pas à faire que de la crypto-monnaie. Ce n'est pas que Bitcoin. Aujourd'hui en France, avec la loi PAC, donc on a euh, la blockchain qui nous permet de faire du transfert de titres de propriété, que ce soit la propriété d'une part de société, d'une action. Ce qu'on appelle un peu la tokenisation de l'économie, voilà, qui va être le, le sujet qui va revenir. Et, et surtout, je pense qu'il faudrait prendre l'exemple que même si on est encore dans le financier, même si c'est moins financier que ce qu'on s'attend comme l'usage de base de la crypto-monnaie, surtout sur le mot « monnaie », crypto asset en anglais, euh, sur le transfert de monnaie, de virement instantané, sur le transfert d'éventuellement d'une un, propriété, d'une action ou de quelque chose qui m'appartient, du coup, qui va intéresser, euh, les œuvres d'art, les... ça c'est vraiment à moi parce que je peux le prouver le cadastre. Le, le droit sur la musique, j'ai un mp3 où il y a un token dedans, à partir du moment où je le cède, on peut mettre ça en traçabilité dans une blockchain, c'est comme ça que ça marche, c'est une propriété, une location, ce qu'on veut et on va suivre l'évolution du titre juridique. Avec faire une... Du coup, en plus, on peut faire une facturation interne très précise à l'usage, à la seconde, pourquoi pas Pourquoi encore en France, on fait du salaire mensuel, on fait du traitement mensuel ou des choses comme ça alors qu'on pourrait faire déjà à la semaine comme c'est pratiqué dans beaucoup de pays et on pourrait faire de l'autofacturation, le, le Uber du capteur solaire qui prend le soleil, qui le stocke dans une, une batterie murale de ta maison et que tu fais le Airbnb du je vends un peu de mon capteur solaire chez le voisin et EDF a presque rien vu parce qu'il faut bien tirer un câble entre toi et le voisin mais on, on pourra comme ça faire du pair à pair de l'énergie, du pair à pair de, pair à pair de la voiture, enfin du pair à pair de beaucoup de choses euh, que pour l'instant sont des sujets où tu as un gros intermédiaire au milieu qui te dit c'est moi qui fixe le prix, tu passes par mon site web et je suis quasiment tout seul et je te mets 25% de com et tu n'as pas le choix. Tu as cité le mot traçabilité que moi j'aime beaucoup comme exemple euh, pour contrecarrer l'aspect que la crypto-monnaie, c'est pour ça que j'aime bien dire crypto-projet, euh, crypto projet donc la, la traçabilité dans l'alimentaire on, on est en france moi je revenais dessus dans, dans ma conférence avant-hier sur pour expliquer les, les intérêts de la blockchain et les, les cas d'usage euh, je crois qu'on prenait l'autre fois le, le pot de, de miel le pot de miel on peut prendre le plat cuisiné même le plat cuisiné au lasagne de cheval <rire> Je n'ai pas cité la marque, on l'embrasse. Ah, bon. Je suis sûr qu'ils ont beaucoup fouillé les papiers sur le bureau pour savoir c'était quel... On a un exemple qui est très intéressant, qui est d'actualité, qui est euh, la vente de steaks hachés surgelés aux associations humanitaires. Le, le scandale qui nous vient de Pologne. Donc, quelle est la traçabilité Qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dans les fameux steaks hachés Alors, On a découvert qu'il y avait 10% de viande, donc ça fait pas beaucoup. Alors l'intérêt de la blockchain pour ça, c'est quoi Je suis un industriel, je fais du plat cuisiné, je vais demander à mes différents fournisseurs, je sais pas, la viande, le lait, le sucre, les légumes, je vais leur demander de m'envoyer des messages parce que le, le fonctionnement d'une blockchain, c'est ça, c'est, j'ai des messages, des messages entre un industriel qui va produire, par exemple, de la viande, ok? Il va me, il va me dire que telle bête a été abattue tel jour à telle heure, qu'elle avait brouté dans tel pré, qu'elle dormait le soir dans une étable à l'abri du vent et non pas dans des cages parquées dans des conditions scandaleuses. Toutes ces informations, bah, ce sont des messages que je vais envoyer à l'industriel, qui lui va faire son plat cuisiné, mais, le fabricant de la barquette, il va également envoyer un message en disant la barquette, elle est composée de telle ou telle matière première. Elle a été expédiée tel jour, telle heure. On peut aussi surveiller la chaîne du froid sur le transport. Exactement. Une fois que le plat cuisiné, s'il est surgelé, eh bien, il faut que la chaîne du froid soit respectée. Donc, on va mettre des, de l'IoT, de l'Internet des objets dans les camions frigo. Et on sait que le camion, tel jour, telle heure, il va prendre tant de palettes c'est même pas des palettes, c'est produit par produit qui sont identifiés de manière relativement simple. C'est un QR code, c'est un petit, un petit code barre. Et on va pouvoir suivre bah, que tel jour, telle heure, jusqu'à tel jour, telle heure. La chaîne du froid a été respectée, que ça a, livré, ça a été livré tel jour, telle heure à telle entreprise qui va faire par exemple le packaging. Ensuite, on va suivre le transport jusqu'au magasin individuel. Et là où le système est étonnant, c'est que pour l'instant, ces blockchains de traçabilité industrielle, ça peut marcher pour le médicament, ça peut marcher pour des tas de trucs. Le concept qui est étonnant, c'est que quand le, le, le consommateur il va arriver à la caisse ouais. avec son code-barre, donc le produit est passé en main, et si par exemple l'industrie a détecté qu'il y avait un problème de salmonelle euh, ou un problème alimentaire. Ton appli eh bien, va te le dire. Et eh bien le logiciel, quand, il va, là, quand le logiciel qui va traiter la data qui a été scannée, va être capable de dire « Ah, attention, ça c'est un lot à problème !» Surtout que tout le monde est en train de scanner avec l'application Yuka là, qui a beaucoup de succès pour savoir euh, combien de E312 il euh, y a dans ton, ton, dans ton super hamburger d'air de, de, d'autoroute où j'ai scanné l'autre jour j'avais 18 additifs dans un seul hamburger. Euh, donc le truc, il avait même pas la note minimum. Quoi. Il faudrait inventer la note négative à un moment sur ce qu'on bouffe. C'est intéressant ça parce que ça apporte la confiance, la blockchain c'est beaucoup de confiance. Il n'y a, a plus beaucoup de sujets ou de domaines dans lesquels on peut faire confiance. Tu achètes une œuvre d'art, tu te demandes si c'est la vraie, T'achètes une pièce détachée, tu te demandes si c'est la vraie, tu vas faire réparer ta bagnole, tu te demandes si voilà, est-ce que ça a bien été transporté, T'achètes une bouteille de vin, euh, voilà je prends les grands châteaux. Qu'est-ce qu'il vaut Est-ce qu est est qu'il a été bien conservé Est-ce que c'est vraiment mon vin Tu envoies des bouteilles d'eau, tu exportes, euh, à, à, Si euh, La blockchain vallée de Vittel. Faites gaffe, ils sont en train de monter un incubateur euh, crypto à Vittel. Donc vous voyez que ce c'est pas là-bas qu'on s'attend à monter un incubateur blockchain. Et ils sont déjà en train d'ouvrir les locaux et de faire des, des portes ouvertes dans, euh, dans un endroit où, voilà, l'agroalimentaire, l'agriculture et le, quand je vends de l'eau, je veux certifier que de A à Z, ce soit vraiment mon produit avec tous ses aspects qualitatifs, vitamines Absolument. et toutes les qualités comme ça. Là-bas, c'est pas des mecs qui déconnent même avec l'eau, quoi. Et donc là, ça les intéresse et ça permet d'apporter, toi, un peu de contrôle sur tes fournisseurs, tu as respecté la chaîne du froid et ça permet d'apporter de la confiance à tes consommateurs, à tes clients pour leur dire ce que je te vends dedans c'est pas, c'est vraiment de la viande <rire> tu vois. Donc alors en plus techniquement derrière alors pour l'industriel que ce soit l'industriel qui en, enfin qui, qui vendent la marque de la marque de bouteille d'eau ou que ce soit le, le plat cuisiné ça permet à l'industriel d'abord de savoir qui fait quoi donc ça permet de régler des tas de problèmes juridiques genre tu m'as livré en retard la chaîne du froid n'est pas respectée. bon ça c'est un aspect où à un moment il va falloir signer un papier spécial qu'on appelle un contrat et dans ce contrat il va y avoir une convention sur la preuve. C'est-à-dire qu'à un moment, quand le système techniquement va envoyer des messages, ça peut être des messages automatiques ou ça peut être quelqu'un qui, depuis son téléphone, va dire, eh bien, moi, je suis vétérinaire, tel jour, telle heure, j'ai été vérifié telle étable, j'ai été vérifié telle vache. Enfin, vérifier la vache n'est pas un produit, mais en, en termes de data, c'est ça. J'ai été contrôlé que euh, telle vache a été soignée avec tel médicament. Donc, on assure une traçabilité complète. Ça, ça va être dans le, le tissu industriel. Donc, c'est les professionnels qui vont s'occuper de ça. Mais de l'autre côté, une fois qu'on a toute cette data, on peut décider de la mettre à disposition du consommateur, ou pas. de manière gratuite ou pas, bien sûr. Mais si on décide de faire de la confiance et de l'information vis-à-vis des consommateurs, parce qu'on voit qu'on en a besoin, -dire sur les pots de miel, dans le monde, sur quatre pots de miel, il y en a trois qui ne sont pas du miel. Donc il y a quand même un problème à l'échelle mondiale. Ça vaut pour le lait, ça vaut pour les œufs. On sait qu'il y a dans le, le, le process de fabrication de la bouffe dans le monde entier il y a la moitié des œufs qui sont pas des œufs c'est pas des œufs qu'on achète en coquille c'est on achète 500 litres de jaune, on achète 1000 litres de blanc de, de, voilà. et après les industriels font leur tambouille on voit bien qu'à un moment on va bouffer des trucs qui sont pas ce qu'on croit mais comme on est juste dans le pays du sang contaminé, du problème de lait pour les nourrissons des mecs qui crèvent dans les fast-foods c'est quand même un vrai, un vrai sujet tu me dis, on dit souvent ouais alors du coup on va mettre de la blockchain partout, on va blockchainiser la purée mousseline, voilà Carrefour fait son buzz en ce moment. C'est surtout comment mettre du marketing dans un proof of concept euh, gratuit, ah du oui. coup c'est cool. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire ça sans blockchain Certainement, le problème c'est qu'on ne le fait pas. Euh, donc la blockchain apporte euh, voilà sur le transport une sécurité et une impossibilité à la falsification qui manque dans pas mal de domaines. Le problème même avec de l'IoT donc l'internet des objets qu'on va se prendre de plein pot avec la 5G et tout le, le soin de soins numérique post 2020, ça va être que oui la blockchain elle certifie tout le transport mais au départ la petite sonde chez euh, le cher constructeur de voitures qui mesure ma consommation de diesel. L'ingénieur, il pourra toujours tourner un petit peu la vis pour dire que l'émission de diesel était un petit peu faible. Non, ça ne résout pas le hack humain du départ et ça ne résout pas la connerie humaine à l'arrivée. Si je te fais un faux site web de certification, si je te fais un phishing par mail avec une, un, un, un faux truc décoré qui a l'air vrai, même si j'ai tout transporté au milieu et qu'il n'y a eu pas de falsification au milieu, ça n'enlève pas l'humain au départ et à l'arrivée. Le message. Entre guillemets, dans la blockchain, j'ai transporté tel produit tel jour, telle heure, jusqu'à tel point, tel jour, telle heure. C'est pas parce que c'est dans la blockchain que ça va devenir vrai. Okay Quand des messages sont automatiques, on voit bien qu'il y a des avions avec des sondes pitot. À un moment, la sonde prend une mauvaise information ou transfère une mauvaise information, l'avion se crache. Donc, on voit bien que ce n'est pas parce qu'un objet, de manière automatique, transfère un message technique, je suis à telle altitude, il fait telle température, l'avion doit monter descendre. La blockchain, c'est pareil, la blockchain ne va pas apporter la vérité. Par contre, l'intérêt de la blockchain, c'est d'abord que tout le monde peut envoyer des messages, donc on assure quand même une traçabilité qui est quasiment unique jusqu'à présent. Depuis la conception du produit jusqu'à sa livraison consommateur, on peut avoir une immense quantité de data que jusqu'à présent on n'avait pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si on voit quelqu'un agruger dans le process, mais on va pouvoir le détecter, on va pouvoir savoir qui a grugé. Oui, donc, oui, oui. donc ensuite, ce sera un problème de procès entre les acteurs qui ont envoyé de la data, donc ils vont régler ça entre eux, peut-être que l'information au consommateur au final, elle sera erronée, mais l'industriel qui lui engage sa responsabilité quand il vend son produit, il pourra remonter la chaîne de la data, et de savoir qu'un jour, au lieu d'avoir deux camions qui sont arrivés, parce que l'hypothèse est vraie, il y a quatre camions qui sont arrivés. Lequel est à moi <rire> Lequel est vraiment mes bouteilles d'eau, mes plats cuisinés, lequel est juste de la contrefaçon que je me suis fait refourguer avec ma marque et j'ai eu 5000 cas d'empoisonnement. C'est un, un peu comme la, la drogue, on la coupe. Le pire, c'est n'est pas il y a deux camions à moi, deux camions pas à moi, c'est il y a deux camions à moi qui sont devenus quatre, moite-moite avec une répartition où Exactement. on a coupé le produit. Exactement. Donc c'est le gros intérêt de cette blockchain, c'est qu'on est capable de récupérer tellement de data et on est capable de savoir surtout qui l'envoie, parce que c'est la traçabilité vis-à-vis -vis du consommateur, c'est bien, mais on veut aussi la traçabilité du professionnel qui a fait quoi dans la chaîne complète Conception, fabrication, transport, stockage, mise en vente. On arrive à avoir de la data d'absolument partout, donc ça fait des méga bases de données, donc on va faire du big data là-dessus, c'est juste du traitement massif de ces données, et on peut le faire pour plein de choses pour assurer de la traçabilité, pour assurer que la chaîne de froid a été faite, pour assurer de la certification d'origine de produits. Euh, une fois que ma vache, elle a été géolocalisée dans un champ en Irlande, je suis en mesure d'attester que c'est bien de la viande d'origine Union Européenne. Voilà, c'est ça l'intérêt de la blockchain aujourd'hui pour les industriels et aujourd'hui les blockchains qui tournent, c'est ça. En dehors de l'aspect crypto-monnaie d'un côté et de l'aspect euh, je te vends mes actions ou je te vends ma, ma dette de créance de je sais pas quoi. Très bien. On va Arrêtez cette vidéo-là et je pense qu'elle sera très importante pour me montrer, euh, je pense que ce sera la, la, la seule sur le sujet qui montrera l'aspect agroalimentaire euh, et traçabilité euh, qui sera disponible en tout cas sur YouTube. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent comme ça, blockchain plus euh, un autre sujet sur lequel vous n'y attendez pas, et vous allez voir que la blockchain, vous allez vous l'apprendre euh, absolument dans tous les sujets. Donc, ça pourrait être l'art, ça pourrait être votre CV, ça pourrait être votre diplôme, ça pourrait être votre compta ça pourrait être. Voilà, il n'y a pas que les virements instantanés, il n'y a pas que le stockage de valeur, il n'y a pas que les actions, voilà, les choses comme ça. Il y a énormément de sujets. Euh, posez les questions en commentaire, on soumettra les sujets. S'il y en a un, où on, voilà, on lit tous les deux, on voit ça, c'est génial et c'est un super sujet à traiter, et eh ben on vous le fera en vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui va bien, le partage si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres Jean, vous retrouverez Marc-Antoine Ledieu sur son blog euh, où il vous fait des petites BD et de la blockchain et du numérique en général. Il a également sa propre chaîne YouTube de son cabinet Constellation sur Paris. N'hésitez pas à prendre contact avec lui pour des questions juridiques diverses et variées, plutôt orientées numériques. Et sinon, il saura vous aiguiller sur le bon confrère, j'en suis sûr. A ciao, bye bye. Au revoir.